Bonjour, bonsoir mes chers internautes. Comment allez-vous Et la santé et le travail. J'espère que tout va bien. Je suis à vous aujourd'hui en tant que grand maître spirituel d'Azeka pour vous montrer la réalité, pour vous montrer... Ce que vous cherchez depuis tant pour vous montrer la bonne voie pour pouvoir obtenir tout ce que vous voulez dans votre vie. Parce que, sans vous mentir, dans la vie, aucun être humain n'est venu pauvre. Chacun a son destin. Et pour cela, le monde est basé sur la spiritualité. Le monde dans lequel nous vivons, tous en tant qu'êtres humains, est basé sur la spiritualité. C'est pour cela que je suis à vous aujourd'hui pour vous montrer quelques réalités que vous ignorez. Parce qu'il y a certaines personnes, certaines personnes qui ne savent pas la définition de la spiritualité. Si on dit spiritualité, ce n'est pas la sorcellerie. Il y a des personnes qui confondent la spiritualité à la sorcellerie. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, écoutez-moi très bien et regardez-moi attentivement avec tout ce que je vais vous faire pour vous montrer ce que vous voulez dans votre vie. Bon, voilà, passons aux choses sérieuses. Voici le savon de chance qui ouvre la porte du bonheur, qui donne la prospérité, la voie, la santé, tout et tout. Ce savon va vous aider à laver tous vos péchés. Toutes les choses que vous avez commis qui n'ont pas bon. Et ça vous apporte la chance. Dans vos travails. Dans tous vos projets. Et voici une autre. Qui est dans une calibasse. Voilà. Je vais vous montrer un peu. Mes travaux. Et... Voici le génie, le petit génie qui est à la base du portefeuille magique. C'est ce génie qui appelle l'argent et l'argent vient dans ce portefeuille. Et sans plus tarder, voici le portefeuille magique. Voici le portefeuille magique. Voilà. Je vais ouvrir le portefeuille. Vous allez regarder dedans pour savoir s'il y a quelque chose dedans. Regardez dans le portefeuille. Il n'y a rien dans le portefeuille. Le portefeuille est vide. Il n'y a rien dedans. Voilà. Maintenant, je vais fermer le portefeuille et appeler les génies pour que l'argent puisse rentrer dans ce portefeuille. Et là, c'est Je vais te dire quoi ne que kwa, de quoi, ne sais pas pourquoi, de quoi, ne sais pas pourquoi, je ne pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais boya pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, les génies protecteurs, les génies chauffeurs, les génies de la belle, les génies mamie, je vous appelle. afin que ce portefeuille soit un portefeuille sain qui va produire et montrer à tout le monde la réalité sur le portefeuille. Voilà. Parce que de nos jours maintenant, il n'y a plus de confiance. Même moi, je suis là en tant que leader, c'est cas pour vous mettre sur la bonne voie. Et ça, oui est-ce que le portefeuille a vraiment produit je pense que ça a produit regardez je pense que c'est l'argent qui est dans ce portefeuille. Voilà. C'est pour vous dire que moi, en tant que grand maître à ce cas, je ne suis pas du faux. Regardez l'argent. Voilà. Je vais faire sortir un à un. Vous allez regarder. C'est quoi ça? Rien que des billets. Des vrais billets. De la banque. Là, on peut payer avec ça, on peut acheter avec ça, faire tout ce qu'on veut, réaliser tout ce que l'on veut, tous ses rêves, payer du moto, aider les pauvres, aider sa famille, devenir un homme important dans sa vie, devenir un homme. Très, très considéré dans sa vie. Voilà. Moi, en tant que grand maître spirituel d'Azika, je suis là aujourd'hui et je vous ai montré la réalité que vous cherchez. Veuillez me contacter seulement par WhatsApp sur mon numéro. Plus 229 98 23 61 01 J'ai bien dit, plus 229 98 23 61 01 ou bien sur mon adresse gmail abonant famangan gmail.com Je suis heureux et je suis persuadé que tous ceux qui verront cette vidéo vont me contacter avec plaisir et vont avoir solution à tous leurs problèmes. Je fais aussi le retour d'affection. Bague de protection, Bague de chance, travail de médecine traditionnelle. Je fais aussi de la voyance pour ceux qui ont besoin de connaître leur vie privée, ceux qui ont besoin de connaître leur passé, pour pouvoir marcher sur leur présent afin d'accomplir leur futur. Voilà, je suis là pour vous aider aussi. Si vous aviez n'importe quel problème, j'ai bien dit n'importe quel problème, veuillez me contacter seulement par WhatsApp sur mon numéro plus 229 98 23 61 01. Ou bien mon adresse email, Gmail abonnant gmail.com. Je vous remercie beaucoup et à tout moment chez Grand Maître Spirituel. Voyant da Azeka. Du Bénin.